Salut et bienvenue dans ce petit tuto question-réponse consacré à Inkscape. On va répondre à une question qui a été posée donc sur le forum Inkscape, à savoir comment rendre l'intérieur d'un objet invisible. Là j'ai un logo, et puis ici j'ai une couleur blanche, donc je souhaite que la couleur blanche ne soit plus là, mais qu'il y ait une transparence ici, et puis également au niveau du dé. Donc pour cela je fais un clic droit sur mon objet, je fais copier l'image, je me rends dans Inkscape, clic droit, coller. Alors petit rappel, pour se déplacer dans mon document, je clique sur la molette, je reste appuyé, je peux comme ça me déplacer. Et puis pour zoomer c'est plus, pour dézoomer c'est moins. Donc je vais vectoriser mon logo, donc pour cela je vais dans le chemin, vectoriser un objet matriciel. Je vais choisir ici multicolore, je vais choisir couleur, nombre de passes, je vais en choisir trois. Une couleur orange, une couleur noire et une couleur blanche pour l'arrière-plan. Je vais choisir empilement, je vais retirer l'arrière-plan et je clique tout simplement sur appliquer. Je ferme cette fenêtre, je vais dans objet, calquer objet. Donc on voit ici, j'ai un groupe composé de deux calques. Un calque noir, on a la couleur ici en bas. Un autre calque orange, avec la couleur orange. Et puis là, j'ai mon image de départ que je vais pouvoir supprimer. Je vais supprimer le groupe, là, j'en ai pas besoin. Je fais un clic droit, je fais dégrouper. Je peux m'amuser à renommer ce calque en noir. Et ce calque ici en orange. Je clique sur la molette. Voilà, je zoome à cet endroit-là. Je ferme ici la fenêtre calque objet. Donc là, ce que je souhaite faire, c'est un dé que je vais venir soustraire à ma couleur noire. Donc pour cela, je vais cliquer sur l'outil courbe de Bézier. Je fais un nœud ici. Je clique, je glisse pour faire apparaître la poignée. J'appuie sur Ctrl pour rester bien à l'horizontale. Je vais faire un autre nœud ici. Je clique, je glisse. Voilà. Je viens faire un autre nœud ici. Je clique, je glisse. Alors si j'appuie sur Shift, vous voyez, je peux casser la poignée. Voilà. Je l'oriente vers mon nœud qui est ici. Et je vais fermer ma forme en venant cliquer sur mon nœud de départ. Voilà. J'ai une forme qui est relativement simple. Avec l'outil éditer les nœuds, je peux venir retravailler mes différentes poignées comme ceci. Je peux même cliquer sur ce nœud-là, le déplacer, voilà, je joue avec les poignets. Voilà, une fois que je suis satisfait, j'appuie sur Shift, je clique sur ma couleur noire, je vais aller dans Chemin et je fais tout simplement Différence. Donc pour être sûr d'avoir bien de la transparence, je vais cliquer ici sur les préférences du document, je vais cliquer sur Damier et à ce moment-là, on voit que j'ai eh bien, bien ma, ma petite transparence ici. Là, j'ai ma couleur blanche qui n'est plus là également. Par contre, vous voyez là, ce qui se passe, c'est que j'ai des, des petits objets orange que je peux supprimer, voilà, en faisant des rectangles de sélection. Et puis on va pouvoir, comme ça, en fait, supprimer beaucoup de, de petits éléments orange, en fait, qui restent tout autour de mon objet. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Donc il y a un gros travail de nettoyage à faire donc euh, sur mon objet. Voilà donc pour ce petit tuto. Euh, J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.